Intelligence artificielle, le futur des paris sportifs. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Benoît Tréanton, je suis parieur pro, conseiller et formateur déjà de plusieurs dizaines de parieurs qui sont confirmés, voire pro aujourd'hui, pour certains d'entre eux. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle qui est pour moi, on va dire, le futur des paris sportifs. Alors, étant en relation avec des ingénieurs informatiques et autres actuaires, je peux vous certifier qu'il y a des choses qui se trament de ce côté-là. Je suis moi-même depuis deux ans maintenant sur un projet qui permettra de faire déjà un gros tri pour nous les parieurs sur tous les paris de football que l'on peut avoir sur une semaine et sur plusieurs championnats de foot. Alors, Cela peut paraître surréaliste, j'en conviens, mais c'est bien réel et bientôt au point. La phase de test est bien avancée et ne saurait tarder à sortir au grand jour. Si je vous dis que vous pourrez avoir en main bientôt un outil qui vous sortira pour chaque match de football juste deux choix sur deux types de paris par exemple soit des, euh, sur les types de paris double chance ou sur les, les over-under et sur les deux choix que l'outil va vous soumettre dans 95% des matchs au moins un des deux paris est gagnant voire même dans certains championnats 97% des matchs alors bien sûr la code moyenne elle n'est pas de 2 hein, d'accord sinon là je ne vous en parle même pas et, et aujourd'hui je suis milliardaire non, ce pas ça, c'est que la code moyenne, j'y viens, en général, pour chaque pari, elle tournera autour de 1,25. Voilà. Donc en gros, vous avez 90% du travail qui est fait par l'outil, à vous ensuite de choisir entre les deux paris proposés. Alors je vois déjà certains qui vont dire, ouais, c'est nul Benoît, des cotes à 1,25, euh, voilà ne seront pas prêts pour, pour cet outil. Voilà. Si, si vous avez eu cette réaction-là, euh, vous n'êtes absolument pas prêt pour cet outil. Par contre, les parieurs aguerris et pro verront, j'en suis sûr, toute son utilité. Alors bien sûr, je vais vous tenir au courant de son lancement, mais attention, voilà, la révolution est en marche. Certains qui taisent l'outil le pensent aussi déjà aujourd'hui. Et sachez qu'après son lancement, l'outil sera toujours en constante amélioration. Car il y a beaucoup d'autres sports que le football pour parier, si vous voyez où je veux en venir. Alors n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube en vous y abonnant gratuitement. Voilà, C'est gratuit pour rester informé de l'évolution de cet outil. Et bien plus encore, je vous tiendrai informé très très bientôt. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous